C'est marqué communauté sur le site, mais en réalité, on vit chez une petite monarque. Parce que ici, c'est votre combat Ah Vous. ouais Ouais, t'as dit voilà pour faire ça. Bah sinon, en fait, t'as ouais. dit que c'était pas vraiment chez toi ici. C'est pas vraiment chez moi, ouais. mais quand on doit décider entre toi et moi, ouais. c'est moi. Ça marche Parce ouais. que c'est chez moi. Elle impose son. Euh, bah écoutez, est-ce que ça me surprend euh... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Surtout quand vous me soumettez, via les réseaux sociaux et asociaux, un support vidéo de type compagnonnage, cohabitation, covoiturage, co-truc, co-machin. Je vous préviens, ça va sentir légèrement le bédo et le cheveu gras. Tu peux des pieds quoi tu pues vraiment des pieds. Enfin, on est habitué avec Henrik Lompré et ses corps religionnaires Juste avant de commencer, évidemment, comme d'habitude. Dernières heures, ce sont les toutes dernières heures pour palper la plus grosse réduction jamais offerte sur mes contenus payants. C'est l'anniversaire mode Consulting 2022. 16 ans, le site a 16 ans, 2 fois 16% de remise, plus la remise groupée de Nono, ça peut monter jusqu'à 50. Ça s'arrête le 7 juin à minuit, et le lendemain, c'est l'arrivée de l'inflation. Vous êtes des centaines à l'avoir compris. Regarde, je te montre la page de commande, ça c'est que le début, et puis ça s'accélère jusqu'à la toute dernière minute de l'opération. À la fin, j'ai quasiment une commande par minute. Alors, profitez-en J'ai vécu deux ans dans une sorte de communauté qui se dit être un écolieu. C'est là où j'avais construit le dôme, que j'ai dû quitter. Je fais cette vidéo dans le but d'avertir ceux et celles qui sont attirés par la vie en collectif comme je l'ai été Alors plusieurs choses à première vue, euh, un peu surprenantes. Alors on va commencer par les pas surprenantes. Évidemment, ce qui n'est pas surprenant, c'est que dès qu'on parle d'éco-village, de vie en communauté, de partage et toute autre vertu qui, j'imagine, euh, dont, dont, dont nous allons faire la, la liste exhaustive au cours de cette vidéoscopie, évidemment, on a les attributs physiques de la personne de gauche, c'est-à-dire généralement euh, le chevelon, la barbe, l'écharpe ou le chèche et le pull trop grand, donc là on peut dire qu'on est à peu près euh, on a à peu près la liste cochée à ah, de menus exceptions près me laissant à penser qu'il n'est peut-être pas aussi caricatural la première chose c'est que barbe il y a, mais la barbe elle est quand même un petit peu un petit peu taillée, hein, vous voyez elle est, plus, elle est plus fournie en bas et elle est, elle, est, elle, est, elle est relativement sous contrôle sur les côtés, et secondo bon j'allais m'arrêter presque sur le celles et ceux, ceux et celles mais finalement, on va dire que c'est presque passé dans le langage commun, donc il ne faut peut-être pas en interpréter plus que ça. Non, ce que j'allais dire, secondo, c'est qu'on euh, a probablement affaire à un esthète. Alors, pas un esthète de, de, de, de, de la barbe ou du vêtement, mais à la, limite, à la limite, pourquoi pas, il y en a déjà bien assez. Euh, je trouve que son cadrage visuel est, est assez beau. La ligne du premier, de la première rangée de, de troncs de la seconde, de cet arbre un petit peu bicéphale, là qui se partage en V sur la gauche et sa position sur l'image à un tiers deux tiers sur la droite tout ça est assez esthétisant le vert euh, alors il y a sans doute un filtre d'image ou quelque chose mais le vert de la mousse euh, des arbres est, est magnifique vous allez me dire c'est la saison mais euh, vous savez que tout dépend enfin les teintes dépendent énormément des traitements vidéo donc là il y a un traitement vidéo qui est qui est très esthétique sur ce vert qui Partant d'un verre mousse devient un petit peu quelque chose entre le, le, le, le verre de vessie et le verre sinople. Euh, le verre sinople hein. étant une teinte des de, de, euh, mots, si, si je ne me trompe. Euh, donc là, on a quelqu'un qui, probablement, hein, on va le découvrir. Encore une fois, je, pas, je découvre les vidéoscopies avec vous. Hugo, notre chef monteur à qui on passe le bonjour, nous a simplement écourté les contenus quand ceci dépasser une durée, on va dire, supportable pour l'analyse. Je découvre quelqu'un qui probablement s'est adonné à une activité qui, a, qui avait trait à, à l'esthétique ou au dessin ou aux arts ou aux beaux-arts. Je peux me tromper. J'espère d'ailleurs me tromper régulièrement, sinon vous, vous allez finir par ne plus me croire. Mais voilà ce que je parie. Je veux montrer les dérives et les enseignements tirés de ce cas particulier qu'elle n'est certainement pas le seul, surtout devant l'émergence de ses modes de vie et la... Oui, alors, euh, par contre, ça n'est pas un bon acteur, ce contre quoi je n'ai rien, je ne suis pas non plus un bon acteur, sinon j'aurais fait carrière dans, ce, dans cette direction-là. Mais ce que je déplore, et YouTube l'a désormais érigé comme règle, c'est que quand on n'est pas un bon acteur, on ne doit pas lire un texte, on doit parler. Je ne lui fais pas un procès en insincérité à ce jeune étudiant... Euh, euh, des beaux-arts euh, ou, ou des arts décoratifs, euh, je dis simplement, on lui trouvera un prénom d'ailleurs dans quelques minutes, je dis simplement que quand on n'est pas un bon acteur, ce qui est le cas de 95% des gens, on ne lit pas un texte, on parle, on n'a pas besoin, quand on est sincère, de s'adjoindre une musique dramatique. On peut agrémenter, comme je le fais parfois, une petite, euh, un petit, une petite sonorité qui donne un rythme, etc., mais là, on a une musique de JT de 20 h euh, Ce n'est pas nécessaire si ce que tu t'apprêtes à dire est parfaitement sourcé, factuel. Tu, tu veux nous embringuer peut-être un petit peu trop Alors, je, je ne sais pas. Tu as, as plutôt une bonne bouille pour un gauchiste. Donc, je le mets à ton crédit. À ton débit, par contre, je n'aime pas que tu me lises un texte, comme ça, ex cathédra, euh, avec un ton grandiloquent et une musique de JT de 20 h <rire> Vous disiez, mais tu vis dans une secte, euh, vous êtes complètement barré, vous faites mal... Oula oula, alors là je suis perdu parce qu'on passe d'un personnage apparemment narrateur unique à 4 plus 4, 8 plus 4, 12 plus 1, 13. Alors on se demandera euh, qui est Judas. Hein. Bon, enfin, moi je regarde l'image, j'ai un petit, une petite idée. <rire> C'est le dîner du Christ, qu'est-ce qui se passe Pour vous raconter ma démarche, pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre dans une petite communauté Durant pas mal de temps, je pensais que je voulais vivre seul comme un ermite dans la montagne. J'ai essayé ce mode de vie dans les Pyrénées, j'ai eu mon expérience très bénéfique, mais j'ai compris là-bas que ce ne serait pas ma vie sur le long terme. Quand j'ai continué mes études avec un doctorat sur le climat proche de Paris, je ne voulais pas vivre... Oui, alors là-bas, là, là je me suis totalement <rire> planté. Mais n'empêche qu'il a une vision relativement esthétisante de la production YouTube et que c'est rafraîchissant. Regardez le cadrage de l'image via un drone, c'est pas tout d'avoir un drone, il faut également savoir l'utiliser. Regardez la ligne de crête au fond des montagnes, comme elle, elle scint le personnage exactement au niveau de la main et du bas du sac à dos. Euh, regardez comme le, le, le, le, le focus est bien fait, les proportions encore une fois un tiers, deux tiers. Il y a un œil de photographe et ça, ça, ça fait plaisir. Ça n'est pas une qualité universellement répandue, l'œil du photographe, c'est comme l'oreille absolue. Seul dans un minuscule studio bruyant hors de prix, je voulais rester proche de la nature. J'avais eu une expérience de vie seule, et je voulais expérimenter l'opposé, une vie commune. J'ai cherché, j'ai trouvé un Oui, alors moi ce que j'entends là, encore une fois, euh, ce garçon euh, m'est plutôt sympathique, je n'ai rien contre lui, je ne le taillerai pas euh, gratuitement, euh, à commencer pas par le physique parce qu'il a une, une, une bonne gueule. Ce que je remarque par contre, c'est que beaucoup de démarches d'évitement euh, commettent toutes le même écueil, qui est le tout ou rien, ce que j'appelle le, le, le binaire, hein, la dichotomie. Je l'ai dit depuis des années par rapport aux, aux démarches de végétarianisme et de, et de véganisme, qui sont en général l'opposé diamétral d'un de, de, de, de, passé de, de, de, junk, de junk foodiste. Je l'ai dit par rapport également aux démarches d'isolement. donc On se met à vivre en anachorète parce qu'on a fait indigestion de la vie de groupe, où on se met tout à coup à se fondre dans un groupe parce qu'on fait indigestion de, de, de, de, de la vie de, de l'ermitage, euh, l'alternance la, la, de coups de volant diamétralement opposés ne mène qu'à la sortie de route. Hein. Donc en passant d'une vie de, de, je sais pas quoi, de toxicomane à une vie d'orthorexie, on n'a pas gagné l'équilibre. On a simplement euh, enfermé temporairement ces démons au placard. J'ai rejoint un immense terrain dont la propriétaire accueille les gens en échange de leur travail. Donc il y a des woofers. La propriétaire accueille les gens en échange de leur travail. Si ça, ça n'est pas une logique d'exploitation bourgeoise où un ou une a l'outil de travail et les autres apportent la main d'oeuvre, j'ai rien compris, mais bon. J'espère encore une fois euh, ne pas sombrer dans dans, dans, dans la misogynie crasse à l'issue de la vidéo. Ils sont nourris, logés, blanchis en échange de leur main d'œuvre. Il y a des locataires et des gens permanents comme euh, comme c'était mon cas et en fait on est entre 5 et 10 personnes au total dans la communauté de Echo de solidarity oui, alors euh, juste avant de s'attacher euh, ou de s'attaquer, on ne sait pas encore si on va s'attacher ou s'attaquer, au gauchiste qui lui a l'air beaucoup plus caricatural et qui a l'air manifestement euh, de respirer pas beaucoup de peau d'échappement, mais par contre beaucoup de trucs euh, qui sortent d'un d'une petit, euh, petite cigarette en papier. Et quelque chose qui me gêne avec la démarche de, du gauchiste écolo des Beaux-Arts, quand on mobilise des termes aussi connotés que communauté. Qu'est-ce qu'une communauté de gens Est-on en communauté pour la simple raison qu'on partage des, des toilettes, sèches ou pas d'ailleurs J'ai l'impression que non, cas qu échéant, un camping serait une communauté. Il ne semble pas qu'un camping soit une communauté. Donc là, encore une fois, sont-ils, se sentent-ils en communauté pour échapper à l'emprise du salariat Se sentent-ils en communauté pour échapper aux vicissitudes de la vie urbaine, se sentent-ils en communauté pour échapper à, l à, à, à, à, à la douche hein, J'ai l'impression que c'est un peu le cas de Marco. Ça méritait un minima d'être défini, parce qu'à mon avis, il y a déjà une, un biais dans l'absence de velléité à définir les termes qu'on emprunte. Hein. Enfin, ça, c'est fréquent. Alors, Marco, qu'est-ce qu'il nous raconte, Marco Le permaculture, trend to get. More people to be exploited for free in... Oui, alors Marco n'a pas totalement perdu la, la raison. Par contre, on voit dans ses yeux que, effectivement, je... <rire> mes soupçons étaient justes. Hein, mais enfin, bon, en même temps, c'est tellement caricatural. Euh, je ne savais pas que la spiritualité euh, et que la vie en communauté était une nouvelle tendance. Hein. J'ai l'impression que l'histoire a la mémoire de, de, de plus en plus courte. J'ai l'impression au contraire que c'est une vague de fond qui renaît euh, tous, les, tous, les, tous les 25 ans euh, et, et notamment qui a eu ce, son, son acmé, qui a connu son apogée euh, au cours des, des, années, des années 70 en, en Amérique de, de l'Ouest. Bon, alors euh, écoutez, je pense qu'on avait quand même suffisamment de recul pour, mesurer, pour en mesurer les, les, les limites et les effets, mais non, manifestement... Euh, la, la, la, la boucle de mémoire de l'histoire étant très courte, tout le monde oublie tout. Les gens ont toujours l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Les journalistes faisaient semblant de découvrir quelque chose quand euh, Fanguin, l'enfant le, le, prodige de, de Neuchâtel, euh, venait euh, proposer une méthode miracle. Alors qu'en fait, il suffit de posséder un petit peu de culture populaire ou simplement de presse vintage. Hein, j ai, j ai beaucoup de, tout ça, c'est de la presse vintage, j'aime parfois euh, euh, comme ça mélanger une lecture extrêmement contemporaine et une lecture vintage et on voit qu'en fait les ressorts publicitaires et de vente sont toujours exactement les, les, les mêmes hein. c'est euh, se faire plus d'amis guide euh, de la fantatitude numéro 3 comment se faire des amis euh, s'enrichir euh, plus vite gros gros gros euh, par l'enrôlement de nouveaux initiés Enfin, rien n'a jamais changé comme je le dis souvent l'expérience est un peigne pour les chauves et les gens dépourvus d'une intelligence minimum, en fait, l'expérience, ça ne leur sert à rien. Ils sont incapables de la concaténer et de la relire. C'est un petit peu comme si vous offriez à une intelligence moyenne la plus belle bibliothèque du monde, vous le laissez 20 ans, vous revenez, il est, il est toujours aussi con en fait. Je ne considère que ce n'est que du paraître, une vitrine pour faire bonne image, alors que le but est tout autre. Pour avoir, je peux dire, parce que c'est important pour et puis aussi faire moi, j'ai vécu dans un lieu où... Alors là, on semblerait, si j'ai bien compris, avoir entendu un off, euh, donc une, un, un micro caché de la propriétaire, à voix vaguement, vaguement déformée. Je suis partagé. D'une part, c'est extrêmement inélégant d'enregistrer les gens à leur insu. D'autre part mon empathie me pousse un peu à le comprendre, il devait en avoir gros sur la patate, et là, peut-être qu'effectivement, tout ça euh, devrait pousser à le comprendre et à le pardonner un peu d'avoir fait des enregistrements à l'insu des gens. C'est quelque chose auquel je ne me suis jamais livré, j'espère d'ailleurs ne jamais me retrouver en conflit tel que je dois enregistrer des gens à leur insu, J'aime pas le principe, mais néanmoins, euh, ce qui sortit de cet enregistrement est accablant. Pour la propriétaire et ne devrait même pas beaucoup vous surprendre ou me surprendre, on entend simplement euh, quelqu'un appliquer une logique bourgeoise et mercantile à un projet dont euh, le site internet ne servait que de paravent de vertu. C'est triste mais c'est le cas d'énormément d'initiatives euh, privées et notamment celles qui reposent sur les, les velléités d'émancipation des, des, des, des jeunes chez une propriétaire qui avait des idéaux et qui n'étaient pas très correct. Je me suis rendu compte que c'est une exploitation de ces bénévoles comme main d'œuvre gratuite. Constant abuse of the time of people which means that apparently you have five hours but in the end you are working all the day. n'a pas envie d'être mal vu donc on va juste faire comme tout le monde fait, voire parfois il y a une sorte de compétition de qui travaille le plus et euh, les personnes qui travaillent un peu moins. Il y a une compétition de qui travaille le plus. Donc là, via, comment s'appelle-t-elle Via Florian, on découvre que finalement, au-delà des, des, des contingences euh, de cette communauté de jeunes euh, homogènes en âge qui veulent se retrouver et, et, et, et fumer ensemble, euh, derrière ça, on voit qu'en fait, il y a des permanences. Euh, ce qu'est ce que j'appelle depuis des années l'atafisme, les, les réflexes qui ont conduit à la survie de l'humanité, c'est-à-dire le dirigisme, l'inégalité, euh, la force vitale, la capacité de travail et surtout la capacité à faire travailler les autres, eh bien, euh, ne tiennent jamais dans le placard très longtemps, ils vont toujours ressortir. Les décisions, c'est plus vu en petits groupes. Euh, en GB, c'est les groupes de base. Euh, on se réunit une fois par semaine et, euh, pour prendre les décisions. Parce qu'en fait, les prendre en grand groupe, ça, ah, tiens. ça serait beaucoup Donc là, fun. ils ont une ébauche, un début d'ombre de réel qui plane sur eux, qui est l'aporie des décisions en grand groupe, c'est-à-dire l'indécision congénitale, un petit peu comme ce qu'on découvre à l'âge adulte en assemblée de copropriétaires. On se rend compte que quand on est plusieurs dizaines, finalement, rien n'avance jamais. Et donc derrière le postulat d'égalité ressortent... Ben, euh, des, des, des inégalités, des gens qui, qui, qui en exploitent d'autres, des gens qui travaillent plus que d'autres. On l'a tous vécu en vacances, hein. il suffit d'organiser. Moi, je le fais, j'aime le faire, mais c'est presque un plaisir sadomasochiste. Donc avant que je ne le refasse, il se passe toujours un an ou deux. J'aime organiser des vacances de groupe avec des gens triés sur le volet, même en les triant sur le volet. Il y en a toujours un qui arrive les mains vides, il y en a toujours un euh, qui fait chier pour partager les... Euh, un ou une d'ailleurs qui fait chier pour partager les coups. Il y en a toujours un ou une qu'il faut aller chercher partout parce qu'il n'a pas le permis. Bon, la vie en communauté euh, euh, égalitaire, c'est-à-dire nivelée horizontalement, avec mise en commun, donc collectiv collectivisation de toutes les ressources alimentaires, et de la bœuf, euh, le tout chapeauté par le haut patronage d'une bourgeoise qui, sous couvert de bienveillance et de servitude, vous met à son service tout ça d'un coup, c'est effectivement pour quelqu'un d'intolérant à l'iode, s'enfiler trois, trois douzaines d'huîtres. Ça va, ça, va, ça va faire vomir à la fin. Compétition de qui travaille Ça n'a pas l'air très grave, ils ne sont pas et mourants euh, non les plus. Les personnes qui travaillent un peu moins, elles sont mal vues. En tant que vous on, on euh, faire on aide au projet de, du propriétaire et du coup, bah, là, on faisait souvent des tâches qu'on qu trouvait parfois sans intérêt et c'était usant euh, chaque jour de, de, de, de faire des choses qu'on a l'impression qu'ils ne servent à rien. C'est marqué communauté sur le site, ni en réalité, on vit chez une petite monarque. Parce que ici, c'est votre combat. Ah ouais Ouais, ça dit mal à comprendre ça. Hein bah c'est marrant parce fait, t'as qu dit que c'était pas vraiment chez toi ici. C'est pas vraiment chez moi, ouais. mais quand on doit décider entre toi et moi, ouais. c'est moi. Ça marche Parce ouais. que c'est chez moi. Elle impose son... Euh, ben bah écoutez, est-ce que ça me surprend euh, Non, ça fait des décennies que tous les, toutes les enquêtes qualitatives euh, intra bureau euh, sur le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, en open space, montre que euh, les hommes et les femmes ont des problèmes avec le management féminin, raison d'ailleurs principale pour laquelle s'exerce ce qu'on appelle le fameux plafond de verre, c'est-à-dire ce qui empêche les femmes d'être euh, égalitairement représentées à un certain niveau de management exécutif. Euh, Ce n'est pas tellement que les hommes leur verraient une, une infériorité euh, immanente, c'est simplement que les hommes et les femmes, et particulièrement les femmes, ne supportent pas sur le long terme ou supportent beaucoup moins d'être encadrés par des femmes. Elles jugent leur, euh, leurs humeurs euh, un, petit, un petit peu inégales, leur prise de décision un petit peu arbitraire, euh, leur éthique parfois euh, à géométrie variable et euh, leur, euh, leur, leur abus de pouvoir ou leur abus de position dominante, euh, plus, plus, encore plus immoral ou encore plus asséné comme ça, euh, sans, sans pudeur. J'ai envie de dire, euh, avec un procédé un peu vil, qui est de l'enregistrer à son insu, mais à la limite, à la limite tant mieux. On a notre bon notre bon Bruno, là on va l'appeler Bruno, parce que Bruno c'est un prénom sympa. On a Bruno qui euh, bah vous fait entendre ce que c'est que de l'abus de pouvoir féminin en position dominante via des jeunes en fragilité et en, en insécurité. Bon. dis que loi, elle m'a aussi fait du chantage. la, proposition de, la meilleure proposition pour toi. Voilà, donc il faut tu une autre charge. Donc là, on a encore une, encore une démonstration du contenu de mes séminaires. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas créé une communauté totalement ex nihilo pour pouvoir ensuite la faire échouer et vous démontrer le bienfait de mes séminaires. Mais là, si vous voulez comprendre ce qui est en train de se passer, il vous en faut deux. Il vous faut « Au secours, mon chef est une femme », qui est un, un titre un peu provocant comme d'habitude, mais c'est parce que je, je m'adresse à votre intelligence et je sais que vous saurez dépasser la provocation pour la plupart d'entre vous. Et, et là, pour, ce que, pour la phrase à l'écran, là, euh, je vous invite à, à télécharger euh, avant le, avant l'arrivée de l'inflation également chez, chez Mad Consulting. Hein, encore une fois, je vous l'ai expliqué en publicité. J'essaie de vous protéger, mais enfin, je tiendrai pas longtemps. Et d'ailleurs, après l'offre anniversaire, Stéphane ne tiendra plus. Augmentation des tarifs le 8 juin 2022. Profitez-en maintenant. Je vous invite à vite télécharger euh, mon séminaire sur la négociation, où j'explique qu'une négo part de la réalisation et de la formulation de sa meilleure solution de rechange, hein, ce qu'on appelle la mesore, M-E-S-O-R-E, meilleure solution de, de rechange, donc là elle le verbalise clairement, quelles sont tes autres options et qu'est-ce que tu me proposes pour rester, pour rester ici donc euh, bah, c'est probablement une personne qui a fait une école de commerce euh, ou qui a une mentalité comme ça, euh, turbo capitaliste et qui l'enrobe, qui la greenwash de... De, de bienveillance afin de mettre les gens en servitude. Ça me rapproche d'énormément de réflexions sur, le, sur les thématiques du développement personnel, sur les thématiques de, de, comme ça des, des, des retraites en, en forêt. On m'en a proposé tant. Euh, J'ai même failli une fois accepter par curiosité. Mais justement... Avant de me livrer une retraite d'une semaine avec ces gens, moi j'ai passé, euh, j'ai toujours promis de vous le raconter, je ne l'ai pas encore fait, j'ai passé 48 heures en stage avec eux dans un stage de développement personnel à Nice un week-end. Bon, bah, j'ai compris que je ne tiendrai, euh, je ne tiendrai, je ne tiendrai jamais. Euh, hein, encore une fois, euh, avant de commettre une folie, une folie étant quelque chose qui n'est pas revendable, hein, c'est-à-dire que quelque chose qu'on peut vendre sans trop de pertes, ce n'est pas vraiment une folie, on peut appeler ça éventuellement un investissement à perte. Une folie, c'est quand vous ne pouvez pas en sortir sans y laisser la moitié de vous. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, voilà, un mariage, un enfant, ou euh, euh, à, à rentrer dans une secte, vous n'en sortirez pas sans laisser une partie de votre état mental, sans finir sous somnifère. Donc, ça, c'est une, une vraie folie. Ce n'est pas un achat impulsif, ce n'est pas la même chose. Eh bien, avant de rentrer dans une folie, on essaie d'en avoir un avant-goût. Et là, je, encore une fois, tout est une question d'absence d'avant-goût. Donc, là, ça, à un moment, c'est trop tard. Tu C'est de la neuve langue, gérer un potager. On ne gère pas un potager, on travaille à un potager. Gérer, c'est une langue, la preuve que je pense qu'elle a fait une école de commerce. Il faudrait d'ailleurs, si vous avez le temps... Euh, moi, c'est décontextualisé, je n'ai pas enquêté sur cette personne, il faudrait, si vous avez le temps et que vous avez cette mentalité un petit peu, aller voir de qui il s'agit, me sortir son profil et, je, et si vous avez raison, je, je, je, je le partagerai. Avant d'arriver à, à, à faire une soupe euh, tomate-carotte-olive et arriver à ce qu'elle arrive dans votre estomac, il n'y a pas que de la gestion, il y a du travail. De, de, de, de labourage, de plantage euh, d'arrosage, euh, d'effeuillage euh, d'arrachage des mauvaises herbes et ça c'est un travail réel qui fait mal au dos qui fait mal aux mains, euh, parfois il faut le faire euh, on n'a pas forcément, pas forcément envie ou on a autre chose de mieux et donc euh, l'idée de chapeauter ça sous un terme neutre de gestion est en, euh, témoigne encore de son, de son, de son arrière-plan mental hein. ce sont deux mondes euh, qui, qui, qui, qui s'ignorent, en fait, qui ne peuvent se comprendre. Et la preuve en est qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on partage un espace commun, le même portail et les mêmes toilettes, qu'on est une communauté. Ces gens vivent en communauté, mais dans des arrière-plans mentaux totalement orthogonaux. À place du et je te laisse c'est temps. Ça marche Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à te proposer. Tu vas chercher, parce que si tu ne trouves pas, on en parlera, et ce ne sera pas forcément bon. C'est dommage. Ah, elle est grossière en plus. Le pitch. Transformer de la voix, hein, Hugo nous mettra le terme technique à l'écran quand on déforme la voix comme ça. Je pense que en fait, c'est un bouton à tourner qui augmente la le le pitch, c'est-à-dire le rythme et donc la sensation de haute fréquence. Euh, le pitch de la voix la rend particulièrement encore plus irascible et agaçant. On dirait de la craie sur un tableau, mais euh, même en l'imaginant avec un dans son dans son timbre dans son médium. Euh, sa syntaxe est, est absolument insupportable. Hein. Je veux bien qu'une forme de verticalité se réinstaure toujours à terme et l'emporte sur l'horizontalité. Par contre, dans un projet comme ça, euh, éco-égalitariste, euh, éco euh, bio machin de gauche, ça va chauffer pour ton c**, ne devrait pas, euh, ne devrait pas exister. Elle a joué de son pouvoir et m'a interdit le passage par la propriété pour créer un sentiment d'isolement face au reste du groupe dont je n'avais plus de temps plus de liberté, je n'avais pas non plus d'espace personnel ni d'intimité. Alors les côtés compliqués, pas être chez soi vraiment. C'est-à-dire que j'étais censé être dans un, dans un espace qui était à moi, et puis il y avait des gens qui rentraient chez moi, qui utilisaient ma douche, qui laissaient un sparadrap. Oui, bah ça on le sait bien, puisque je ne comprends pas tellement leur surprise. Ils ont fait donc 80% du chemin vers la ZAD, et la, et la ZAD, euh, leur Némesis, euh, leur antéchrist, c'est la propriété privée. Donc euh, le fait de pouvoir rentrer et passer par le lieu des autres, euh, bah, ça me semble être dans leur ADN. Et le fait de ne pas le laisser dans l'état dans lequel tu l'as trouvé me semble également être dans leur, dans leur, dans leur ADN. Donc je, je, ne, je suis surpris de ta surprise, Jeanne. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle a une tête à s'appeler Jeanne. Comment s'appelle Jeanne Marianne, voilà. Pour moi, un écolieu, ça serait un lieu de partage, euh, avec une espèce d'horizontalité où chacun participe au projet. Mais là, ce n'était clairement pas le cas. Il y avait vraiment, dans, dans, dans, dans ce lieu-là, il y avait vraiment la propriétaire et qui utilisait toutes les personnes en dessous. Euh, épuisé en fin de journée, ce n'est pas par l'activité que j'avais faite que j'étais épuisé. Mmh. C'était par la, la relation euh, avec... Qui était, euh... Enfin, J'étais sans ça, je me sentais sans cesse sous contrôle, hein. je lui ai dit d'ailleurs, mmh. euh, je lui ai dit un soir. Hein. Au fur et à mesure, la situation était de pire en pire, et c'est une des techniques employées. Oui, alors pour ne pas sembler euh, taper de, de manière euh, univoque et répétitive sur les, sur les communautés, sur la vie en, sur la vie en groupe, etc. Euh, en fait, ce fonctionnement, en étendant un petit peu la logique, est un petit peu également celui que j'ai constaté euh, chez des personnes... Petit parti euh, politique, soi-disant euh, dissident et euh, autofinancé. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as une pierre d'achoppement qui est le site internet, euh, la gestion des membres, euh, l'encaissement comptable des cotisations, euh, l'affichage, la location des salles, toute la logistique et, et également le prosélytisme le sur, euh, sur lequel repose une, une, une communication de masse est réalisé par des gens bénévoles ou semi-bénévoles, et à une ou deux personnes à la tête qui postulent que le parti leur appartient. C'est un moment, c'est le parti, parti appartient-il à ceux, à ceux qui font le travail et sans qui il ne serait rien, ou le parti appartient-il à celui qu et qui l'a créé et qui est garant de sa ligne éditoriale, de sa ligne politique et de sa stratégie de campagne. Dans les faits, c'est généralement l'option B qui est retenue, c'est-à-dire qu'au final, il y a toujours un conflit et des départs au cours duquel le, le, le créateur rappelle que euh, c'est non discutable et que c'est lui et que c'est pas d'autre. Mais ré le résultat, c'est que peu importe qui a raison, c'est qu'en général, à partir de ce moment de, de fêlure, l'influence du parti ou du groupuscule ou de l'organisation est toujours décroissante. On est voué à arriver à un, à un point de, de non-retour, d'antagonisme, d'orthogonalité. Et là, le problème, c'est que, oui, on va combler les fêlures en recrutant d'autres personnes ou en ajustant les compteurs ou en, ou en euh, comblant les départs ou en post-rationalisant les départs, expliquant que si tout le monde part, c'est qu'en fait, tout le monde était des traîtres et des vauriens. Sauf que le résultat, c'est que le parti perd énormément en influence, et comment on le mesure, comment on le sait, comment on le sent, et c'est qu'en fait, ces initiatives, ces propositions, ne sont même plus discutées, n'ont même plus... n'ont même plus d'écho. À la fin, il finit par se retweeter tout seul, et c'est assez... et c'est assez triste. L'enfer à une personne pour la faire partir. All the time, there must be something, tu, tu, somebody... Tu la sens, la beuh, ou pas, quand il y parle Who is uh, demonized, Non? Uh, il n'est pas bête lui, hein. c'est peut-être un des plus intelligents, en tout cas c'est hein. ce, un de ceux qui met le moins de mots à formaliser les problèmes, bon après il doit pas être très productif hein. ça c'est un moment il faut choisir le reportage est globalement pour quelque chose fait avec la bite et le couteau, hein, avec 3 francs 6 sous euh, bien plus efficace donc là il dure, moi j'ai 6 minutes je crois que l'original si je me souviens bien durait une douzaine là on parle de quelqu'un qui a vécu manifestement la désillusion ultime, c'est à dire que son, son, son dogme son paradigme de vie égalitaire en collectivité a été brisé menu. C'est brisé entre ses mains, il en a, il en a été exclu par une, par une logique bourgeoise et par une capitaliste sans scrupule. Et il, il, il parvient en quelques minutes à réaliser avec trois bouts de ficelle un reportage sourcé, argumenté, avec des témoignages, euh, avec une narration extrêmement clair, il parvient à nous, à, nous, à nous faire partager sa peine sans pour autant nous tirer la larmichette et sans s'apitoyer. Bon, ben je suis désolé, mais je n'ai rien pour ou contre ce garçon de la même façon que je n'ai rien pour ou contre les, les influenceuses à mollet disproportionné qui essaient de nous faire chialer. Je dis simplement qu'il y en a un qui est bien meilleur que, que les autres. Alors après, encore une fois, que les influenceuses me démentent en commençant à produire de la qualité, et je serai le premier à le noter. Bon, malheureusement, ça fait, ça fait 20 ans que j'attends, j'ai pas encore eu ça. ces déceptions, il ne faut pas se fier uniquement sur Internet, mais passer par le bouche-à-oreille. Quelle est la réputation du lieu parmi le voisinage Séjourner suffisamment longtemps pour s'imprégner de l'ambiance sur le long terme. Il ne faut pas trop s'attacher dès le début, toujours pouvoir dire stop, un peu quand on quitte une personne toxique dans un couple. Au lieu où il faut y aller avec... Oui, oui, bon, là, euh, ça devient un petit peu l'homélie euh, progressiste euh, néo-féministe, néo donc ça, on va laisser de côté, Bruno, et on ne va pas entacher euh, globalement les compliments que je t'ai donné, que j'ai euh, prononcer à ton égard, hein, que je trouve relativement mérités, quand même. On va te pardonner, Joker. Un esprit de découverte, j'y suis allé avec des attentes, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et mieux vaut y aller dans l'idée de t'observer comment c'est, et après, voir. Euh... Ça convient ou pas, avoir un plan B. J'ai hésité à en parler de cette période difficile, malgré que ça fasse plusieurs mois. et On voit d'ailleurs que je ne suis pas encore totalement objectif, car ça m'a en fait, affecté moralement. Voilà, c'est ce que j'avais pressenti. C'est la raison probablement pour laquelle il a eu besoin de lire un texte, parce qu'en le parlant, il avait peut-être peur de le revivre, et en le revivant, d'affecter une émotion qui n'était pas frelatée. Non, non, bah, bah, très très bonne démarche. Euh, encore une fois, quand vous, hashtag vidéoscopie, quand vous me signalerez des témoignages concluants de vie en communauté, refusant euh, les logiques claniques, les logiques tribales, les logiques esclavagistes, euh, les logiques de monétisation de la pitié et, et de la repentance, eh bien, je le partagerai et je m'engage à ah, en dire du bien s'il le mérite. Là en l'occurrence malheureusement, ces projets ne font que que révéler la naïveté de ceux de ceux auxquels de ceux qui s'y qui, qui adonnent et je le déplore. Chantage et du harcèlement. J'étais en surménage, j'avais plus d'autres activités, je ne sortais plus, je n'avais plus goût à rien, j'étais obnubilé par ce jardin. Le mieux c'est de s'en aller, de dire au revoir. Mais il y a aussi une part de responsabilité envers les prochains like Workaway, Wolfing, uh, Le Colibri, all these kind of platforms who are proposing a different way of life, they cannot rely on these kind of places. Je vous invite, si cette vidéo vidéoscopie vous a appris au moins quelque chose, à la rétribuer avec un pouce, à vous abonner à la chaîne si ça n'était pas encore fait. Je rappelle que vous êtes plus de 40% à peut-être penser être abonné, mais en fait c'est simplement que l'algorithme vous montre ce qu'il veut et vous balade. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si ça ne vous intéresse pas, désabonnez-vous. Vous êtes libre à tout moment. Et je rappelle que je vais maintenant illustrer à l'écran, là autour de ma bobine, d'autres vidéoscopies, d'exemples de vie en collectivité un peu plus urbain, un peu moins ruraux, qui malheureusement ont donné lieu un petit peu à des sketchs, hein, c'est-à-dire que euh, la réalité pastiche presque le projet idéologique. Et vous quittez dans l'attente d'un premier exemple où ça se passerait bien.